Dans cette vidéo, on va compléter la première version de l'application Je parle les langues pour lui permettre d'écouter une phrase dite au téléphone par l'utilisateur, la traduire dans une langue étrangère et la redire à haute voix dans cette langue étrangère. On a plusieurs choses à ajouter. On a d'abord à écouter la phrase dite par l'utilisateur et ça on va le faire avec un composant qui s'appelle reconnaissance vocale. Ensuite, on doit traduire le texte reconnu, et ça, on va le faire avec un composant Yandex Traduction. Et enfin, comme dans la version 1, on va devoir redire, voix le texte, mais cette fois-ci, le texte traduit. Et puis, il y a un petit complément à ajouter aussi, c'est le bouton qui permet de choisir la langue. Alors, on est parti d'une version 1 qui comprenait trois composants, la zone de texte, le bouton, et le composant texte à parole, et qui comprenait trois blocs. Cette fois-ci, on doit le compléter, on va rajouter un composant pour afficher la version traduite, un composant de sélection ou un curseur animé ou spinner pour choisir la langue et on va rajouter donc un composant de reconnaissance vocale et un composant index. et puis pour cette nouvelle version, la version 2, eh bien on aura aussi plusieurs événements différents à gérer. Alors, pour vous préciser les choses, on a une liste de langues, là j'en ai donné une liste partielle. Il faut retenir ici les codes, par exemple DE pour l'allemand, SQ pour l'albanais, etc. Si vous, voulez, vous, si vous voulez, vous avez la documentation complète. Et Je vais démarrer avec le raccourci clavier que j'ai créé sur mon bureau et qui est documenté en bas. Je me connecte en cliquant sur le lien qui m'envoie sur l'adresse indiquée plus tôt et je me connecte de la même manière que tout à l'heure avec mon compte Gmail. Je me retrouve avec le projet version 1 que j'ouvre et je l'enregistre immédiatement en version 2 pour ne pas détruire cette version 1 au cas où je ferai des bêtises avec la version 2. Ça c'est une précaution à prendre de façon systématique. Dans cette version 2, je vais rajouter d'abord un composant zone de texte pour afficher le résultat de la traduction. Ensuite, je vais prendre un curseur animé ou un spinner en anglais qui va me permettre de choisir la langue. Alors dans la liste des langues, je vais mettre l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand et le chinois et le japonais avec les codes qu'on a vu tout à l'heure. Et par défaut, c'est indiqué dans la sélection, je vais mettre l'anglais EN. Je dois maintenant rajouter des composants qui se trouvent dans l'onglet « Média », la reconnaissance vocale et la traduction. Je dépose un composant de reconnaissance vocale et je regarde à droite, il n'y a pas de propriété à régler. Je dépose un composant de traduction et pareil, il n'y a pas de propriété à régler. Je passe à la programmation en cliquant sur « Bloc ». La chose à faire maintenant quand on clique sur le bouton, c'est se mettre en position de reconnaissance vocale. Donc je clique sur ce composant et de faire appel à la fonction de reconnaissance de la parole. La fonction de reconnaissance vocale va travailler, et l'arrivée du résultat va déclencher un événement après obtention texte. Dans ce cas-là, ce qu'il faut que je fasse d'abord, c'est d'afficher dans la zone de texte 1 le résultat de cette reconnaissance. Donc je prends zone de texte, point texte et dedans je mets le résultat de la reconnaissance vocale. Ensuite, je vais aller chercher la procédure de traduction dans le composant Yandex et je la dépose après le bloc d'affichage. Dans cette procédure, le texte à traduire, c'est le résultat de la reconnaissance vocale et la langue dans laquelle il faut traduire, eh bien, ça correspond à la sélection du curseur, donc par défaut, l'anglais. Lorsque le service de traduction renvoie le résultat, ça se traduit par un événement qui est dans le composant Yandex, c'est « traduction reçue ». Quand cet événement se déclenche, je vais d'abord afficher la traduction dans la deuxième zone de texte, donc zone de texte 2.texte dans laquelle je mets la traduction, et ensuite je dois vocaliser, donc faire appel à texte à la parole, mais je ne dois pas appeler ce texte à la parole pour ce qu'il y a dans la zone de texte, mais pour la traduction. Ce que je dois préciser pour le composant texte à parole, comme je l'ai fait pour Yandex, c'est la langue du locuteur. Eh bien, dans le cas du composant texte à parole, c'est une propriété qui est en vert, donc je vais modifier la langue du texte à parole pour lui mettre la même valeur que celle que j'ai mise pour Yandex. Voilà, j'ai fini le codage. Je vais maintenant me raccorder au téléphone et au lieu d'utiliser l'option « Construire », je vais utiliser l'option « Connect » dont on verra la configuration tout à l'heure. Je lance le compagnon AI côté du PC et pour que vous voyez ce que je fais, je vais afficher mon téléphone. Et du côté du téléphone, je lance l'AI2 compagnon. Et puis, scan et je présente mon téléphone devant l'écran ou le flashcode. Ça prend quelques secondes, mais on ne le fait qu'une fois. Et mon application est prête. Donc j'essaye. Bonjour et bienvenue à ce cours sur la programmation informatique. Hello and to this on Alors on va essayer une autre langue, par exemple le chinois, par exemple. Bonjour et bienvenue à ce cours sur la programmation informatique. Alors, ce que je vais faire aussi, mais ça, ça ne marche pas tous les coups, je vais essayer de traduire en français quelque chose que je dis en anglais. Mais c'est plus difficile parce que cette fois-ci, il faut que le téléphone reconnaisse la langue. Hello, everyone. Bonjour, tout le monde. Bon, alors c'est assez simple, mais vous voyez que vous avez une application quand même qui est assez sophistiquée, avec laquelle vous pourrez vous amuser, mais... Vous pourrez vous amuser avec beaucoup, beaucoup d'autres composants. On va voir ça dans le courant du cours. Allez, à plus